Est-ce que vous savez pourquoi toutes les plantes sont vertes La petite racine et la petite tige. Et ça, c'est la petite feuille. C'est bon, faut pas en mettre trop après, elle va mourir. La graine, c'est jaune, mais une fois que ça commence à pousser, ça devient vert et plat et ça ressemble à une feuille. Les cotylédons, c'est les petites réserves. Les pollinisateurs, c'est toutes les petites bêtes qui transportent le pollen de fleur en fleur. Et si vous regardez d'encore plus près, le pistil, t'as vu le pollen Il est en train de se faire manger par des petites bestioles microscopiques minuscules. Le fait d'être attaqué comme ça et disparaître petit à petit, c'est la décomposition. Ça se transforme en terre, donc ça va pouvoir être mangé par d'autres plantes. Elle est pas morte, elle dort. Elle, elle dort parce que normalement elle vit sous terre. C'est la forme adulte de la larve que je leur ai montré tout à l'heure.